Est-ce que tu as un chat dans la gorge Bizarrement, c'est les questions les plus simples qui me laissent le plus au dépourvu. C'est assez étrange. Alors, d'où vient le chat dans la gorge Alors, Ça vient plein de la gorge déjà, ça vient de plus profondément dans ta structure, donc plus bas au niveau de ton corps. Euh, ça vient du ventre et du bas-ventre. Euh, ok, donc la gorge c'est bel et bien ton cinquième chakra Et le cinquième chakra c'est le mental Le mental c'est ce qui donne une forme au monde à la matière Si ton corps est de telle forme Si le stylo est de cette forme Si euh, la bibliothèque de, derrière moi est de cette forme là C'est parce que c'est le mental qui me dit Que c'est cette forme Qu'il qu faut donner à cette énergie Telle ou telle forme J'espère que je suis clair Donc du coup pour toi, ce qui bug et ce qui se manifeste à travers le chat dans la gorge, c'est la manifestation entre tes, euh, tes pulsions sexuelles, tes pulsions, euh, oui, tes pulsions sexuelles, donc énergie sexuelle, à ton expression. Et donc, est-ce que je suis capable de les affirmer, de les montrer à la personne qui me plaît Donc, c'est vraiment une énergie de création, euh, voire même de gestation. Alors, euh, ça, me, ça vient me raconter que tu n'es pas capable de... Tu te, tu te re, en fait, tu te repositionnes toujours. Tu n'es pas clairement défini dans une voie, dans une voie liée à tes pulsions sexuelles, genre, dans, toujours. Tu es toujours sur des sables mouvements, tu es tout le temps en train de te repositionner sur un, un thème ou sur un autre. Es pas, euh, tu ne veux pas être stable. Mmh, d'accord. Alors, là, c'est typiquement lié aux femmes, visiblement, de manière générale. Pourquoi Ça vient de parler des cycles de la lune. Euh, Est-ce que tu es au fait de ta féminité Dans le sens, ça vient de questionner sur ta féminité derrière. Sur ta féminité, et ta féminité me dit quoi Qu'est-ce qu'elle raconte de toi Ah ouais. De clairement définir les limites de ce qui te fait plaisir et de ce qui ne te fait pas plaisir. Je te donne vraiment l'information d'évolution de la man manière la plus simple possible. Définis les limites de ton plaisir. Et définis les limites de ce qui ne te fait pas plaisir. D'une, ça ne veut pas dire que tu vas euh, contrarier à l'autre. Ah mais d'accord, c'est pour ça que je dis ça. Parce que tu as la croyance derrière que si en tant que femme tu poses ton plaisir, ça veut dire que tu vas contrarier à l'autre contrarier l'autre, l'autre ça veut dire l'homme de manière générale, est-ce que tu projettes des hommes dans, dans ta réalité donc ça veut dire que tu peux pas envisager de faire quelque chose sans plaire et sans te fondre dans un quelconque moule à l'extérieur donc c'est ça qui te fait sentir con... euh, un peu limité ouais c'est ça c'est une forme de, en fait je suis limité j'arrive pas, me... pas à me sentir réellement détendu il y a toujours un truc qui est à changer en fait il n'y a rien à changer Juste à s'aligner sur ce qui est en toi. Hum. Il y a autre chose que je, que je suis en train d'oublier en disant tout ça. Euh, ouais. Non, non, ça me vient de parler de désir, plaisir, de... et de trouver tes limites là-dedans. Voilà. Merci au revoir, Birgit. Salut.